Pour notre journée d'hier, au final, c'était la première fois qu'on venait sur le salon et du coup qu'on participait à cet événement. C'était assez sympa, honnêtement. En fait, on s'est découvert hier aussi nous, parce qu'on est une team toute nouvelle. Donc c'était l'occasion de découvrir, de découvrir chacun, de découvrir les compétences des autres. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de beaucoup s'entraîner. Donc la journée d'hier était assez mouvementée, on va dire, mais très sympa, honnêtement. On a pu profiter des challenges de forensic qui était très complets et vraiment cool à faire. Honnêtement, on a essayé de toucher à tout euh, sur les épreuves d'hier, on s'est répartis sur beaucoup de choses. On a essayé vraiment de mettre tout le monde sur, euh, sur un, un petit peu partout. Euh, le forensic, moi j'ai adoré personnellement parce que c'est pas euh, le domaine auquel je touche le plus d'habitude. Mais c'était vraiment sympa de pouvoir essayer d'investiguer euh, dans tous les sens sur plein de sujets différents. Euh, mais je sais que les autres ont beaucoup aimé les chaînes 2int qui ont continué aujourd'hui aussi, mais qui sont euh, vraiment très complets, on va dire. Alors personnellement c'est pas le premier des steps que je fais, j'en ai fait pas mal, mais c'est la première fois que ça se passe comme ça, où justement c'est des épreuves sur des créneaux, ou sur euh, la première journée, la deuxième, ou de la épreuve très court. Euh, on a adoré les deux épreuves euh, très rapides euh, sur euh, 25 minutes euh, parce qu'elles sont très stressantes et très mouvementées, mais elles sont vraiment sympas à faire, elles sont pas. En fait, elles pas si compliqué, mais elles sont très originales. Et euh, faut vraiment euh, travailler l'esprit de l'équipe pour, pour, pour, pour la faire, pour la réussir. Du coup, on ne venait pas spécialement pour viser un classement vu que c'était la première fois qu'on venait ici. Euh, C'est la première fois qu'on découvrait ce salon euh, et cet événement. Par contre, ce n'est pas le premier CTF qu'on fait ensemble. On a l'habitude de faire des CTF avec les étudiants et pas les entreprises. Donc euh, le niveau n'est pas le même forcément. Euh, D'habitude, on cherche justement à un peu le, le classement sur ces, sur, euh, ces compétitions-là. Ici, ce n'était pas le cas et on savait très bien que ça allait être compliqué pour nous euh, en face des entreprises. Mais euh, on est content de ce qu'on a fait et euh, honnêtement euh, le CTF nous a énormément plu sur le format.